Salut tout le monde Donc nous voici pour un nouveau jeu que je n'ai jamais joué, il s'agit de Poké Park sur la Wii Attention, c'est parti On va commencer Salut tout le monde Salut les amis Salut Pikachu Allez, démarre. Alors je sais pas du tout ce qu'il faut faire dans le jeu, hein. je ne le connais pas du tout Normalement je connais tous les Pokémon, tous les jeux Pokémon, mais celui-là, je l'ai jamais eu donc. Pourtant, il, est... il est. pas.. Il est pas récent quand même. Hein. Ok. Message bien sûr. Pikachu il tombe du ciel. Attention, tu vas te faire mal. Waouh Belle présentation. La grande aventure de Pikachu. Bah, nouvelle partie une icône allez <rire> rigolette celle-là regardez Ah j'hésite du coup il y en a deux autres que j'aime bien aussi c'est lui et, et puis lui aussi Ah là là Bon allez je prends celui-là il est jovial Oui. Ah mince, j'ai mis l'eau. <rire> ah, j'ai encore mis l'eau. J'arrive pas à me... Ah, Est-ce que je peux avoir le curseur, s'il vous plaît J'arrive pas à me servir dans la manette, là. <rire> ah oui, d'accord, fallait mettre... Ah. Non, même pas. C'est où qu'il faut déjà appuyer là-dedans. Valider sur le 2, ok. Mmh. Oh là, là. Ah oui, bah, oui, fallait que je mette tout. Oh. <rire> Ça craint, on dirait que j'ai jamais joué à la Win My Life Bon, alors, allez au Poké Park. Code, option, voilà, bah on n'a pas besoin d'aller là-bas. Valider. Ah, oh, il y a sa mèche Germignon Et euh, comment il s'appelle, lui, déjà Euh, mince. Je <rire> le sais, en plus. Le bleu. Ah, il y a Mew Ah voilà, ça me revient, c'est Tiplouf, le pokémon bleu. C'est un pokémon haut. Il y a tellement de pokémon que... Devoir tout retenir, c'est... Dans les années 2000, quand il n'y en avait que 151, ça allait, mais maintenant, il y en a trop trop trop. Hein. Moi, les nouveaux pokémon, je les connais pas, hein. je dis franchement. Hein. Ces éclats se sont éparpillés à travers le parc. Si l'on ne fait rien, le havre céleste n'aura plus l'énergie suffisante pour voler. Et s'écrasera sur le Poképark. Alors j'aimerais... Je le fais bien, euh, la bonne nuit. Que tu rassembles ces éclats de prisme. Il y en a 14 en tout. Les Pokémon spéciaux du Poképark les ont ramassés. Je t'attends au Havre Céleste. J'ai confiance en toi. Pijaco, Salut Pijaco, ça va Tiens, tu n'es pas d'ici, toi. Pardon, moi qui suis-je pour parler ainsi, euh, je suis Pijako, <rire> c'est ce que j'ai dit, le guide du Poképark. park Viens voir si tu ne sais pas où aller. Oui, tu cherches tes amis Ça mèche du et un mignon Ah non, je ne les ai pas vus. Quoi Ça veut dire quoi ce regard Je n'ai jamais dit que je savais tout. Hein Bref, tu les trouveras peut-être au Poképark. Je te guide, alors suis-moi. Ok, je te suis Je Jaco. Tiens la télécommande, oui, à l'horizontale et déplace-toi avec les flèches. Oui, bon, ok. C'est ce que j'allais faire, de toute manière. Est-ce que je peux regarder euh, ce qu'il y a pour moi Non. On va, va, est tout droit. Oh, Pikachu Il est mignon Il est trop mignon Ah, tu es là avant d'arriver au Poké Park, j'aimerais tester deux ou trois choses. Tu sais courir, hein Il y a une caisse là-bas. Fonce dedans. Je suis sûre que ton sprint est capable de casser des caisses. Tu peux piquer un sprint avec euh, le bouton 1. Fonce dans les caisses pour les briser. Ou oh, on dirait que j'ai fait ça toute ma life. En cassant les caisses, tu peux trouver des baies ou des objets. Il suffit de toucher les baies pour les ramasser. Ouais. Je vais où après Je vais là-bas. Et... Tu as réussi à briser la caisse. Bien joué. Maintenant j'aimerais tester ton ressort. Il y a beaucoup d'endroits dans le Poképark auxquels on ne peut pas accéder sans sauter. Je t'attends là-bas. Viens en sautant par-dessus cet arbre tombé à terre. Tu peux sauter avec le bouton 2. Oui, bah, je sais, je viens de le faire. Je, je sais comment faire, hein, du coup. <rire> Très bien, tu sais foncer et sauter je suis sûre maintenant que tu sauras te débrouiller dans le parc. Le Poképark est plein de jeux très différents. Ce qui oppose seulement deux Pokémon s'appelle des défis. Le défi le plus populaire de tous est la course. Ah voilà, je vais t'apprendre la course. La course consiste à toucher l'adversaire dans le temps imparti. Fonce-lui dedans en sprintant pour gagner. Je vais fuir, alors essaye de me toucher en courant, compris euh, ouais, ok. Euh, en gros, on, on joue au, au loup, là, quoi. Ah, oh, ça aurait été mieux avec un joystick, just, un les gars. Voilà, oui, là. Euh. Eh, je t'ai touché. Il faut que je lui fonce dedans, c'est ça, je sais plus ce qu'il m'a dit. Mince, j'étais tout près de lui, là, en plus fait. C'est si bon, je l'ai. Bon, c'était pas compliqué. Hein. Eh bien, tu n'y es pas allé de ma meurtre, J'ai la tête qui tourne. Quoi qu'il en soit, tu as l'air enfin, Tant mieux. Tu as réussi le test. Tu sais maintenant jouer à la course. Très bien, prends ses baies. Quand tu remportes un défi, deux bonnes choses arrivent. D'abord, tu te fais un ami. Ah, c'est la meilleure chose <rire> Remporte un défi contre quelqu'un et hop, il devient ton ami. Et l'avantage d'un nouvel ami, c'est... Bah, on ne peut pas l'exprimer, euh, vraiment, avec des mots, quoi. Pardon, mais... Bien sûr, moi-même, je suis devenu ton ami. C'est bon, je continue mon explication. L'autre bonne chose, c'est les baies que je t'ai données. Tu en gagnes chaque fois que tu remportes un défi. Et tu comprendras vite à quoi elles servent une fois dans le parc. Allez, fin des explications. On se revoit plus tard. Oh, il a l'air bien sapintique ce. Ah, la corée, maintenant. Bonjour. Toi aussi tu vas au Poké-Park C'est un endroit génial. On peut y devenir amis avec des tas de Pokémon et jouer dans plein d'attractions. C'est juste de l'autre côté de la forêt. Allez, je pars devant. Eh ben, les amis, je sens qu'on va encore se faire plein d'amis Pokémon. En tout cas, je trouve que les graphismes sont, sont géniaux. Très jolis, je trouve. Tiens, il y a un ronflex là-bas. Encore pour nous bloquer le passage. Hein. Approche-toi d'un Pokémon et appuie sur le bouton 2 pour lui dresser la parole. Ok. Les Pokémon qui ont quelque chose d'important à te dire ont une sorte de bulle au-dessus de la tête. N'hésite pas à aller leur parler. Ok. On entend bien ronfler là, le ronflex. Oui, il est l'heure de se réveiller. Et je vais sprinter dessus, C'est pas très gentil, moi. Bon. <rire> ah ça lui fait rien, il se gratte le ventre. Parler. Ah ça marche mieux quand je parle. Ah non, même pas. Bon, bah, je, je vais resprinter. Ah, il se gratte le ventre. Ah, je vais essayer de lui sauter sur le ventre. Ah, j'ai pas réussi, je vais essayer de le refaire. Ah, pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez rigoler, mais moi, je découvre. Hein. Ouais, apparemment, c'est pas ça, hein, qu'il faut faire. Ok, euh, est-ce que je peux passer, euh, autrement Attends, je vais lui reparler, à lui, là. Ah, c'est toi, je t'attendais. Ronflex bloque le chemin vers le Poképark Park. Je suis sûr que tu connais un bon moyen de lui filer un coup de jus. Allez, réveille, Ronflex, s'il te plaît. peut avec une belle égone, non Essaye d'utiliser tonnerre. Ah oui d'accord, carrément. C'est moins gentil ça. Tu dois te tourner dans la bonne direction pour toucher ta cible. Tu peux te tourner vers le Pokémon le plus proche en appuyant sur B. S'il n'y a aucun Pokémon près de toi, cela te permet de te tourner dans la direction que regarde Pikachu. Ah, J'ai pas trop compris comment utiliser mon attaque tonnerre. Attendez, je vais lui reparler ce que j'ai pas trop compris là pour attaquer. Appuyez sur A. Tout simplement. Ouais, on va essayer alors. Ah voilà. C'était tout simple. Oh merde Je vais avoir des ennuis là. Eh, hey, tu m'applaudis pas comme une crêpe hein. ah, C'est bon, il bouge. Oh, il est déjà fatigué, il a fait trois pas et euh, bouge. merci, nous pouvons enfin aller jouer. Ouais à plus tard dans le Poké Park. Ok, bon, on se retrouve plus tard la pour aller. Ah, reviens Pikachu. Lui, comme ils veulent, il est passé par-dessus. Ah, enfin, j'aimerais te donner quelque chose. Tu reçois le carnet Poképark. Ah ouais, cool. On appelle ça le carnet Poképark. Tous les noms des Pokémon avec lesquels tu deviens ami s'y inscrivent automatiquement. L'une des plus grandes joies du Poképark est de devenir ami. Bah, tu m'étonnes. Avec autant de Pokémon que possible. Lorsque tu t'es fait de nouveaux amis, ouvre ton carnet et regarde. Mais attention, ce n'est pas facile de le remplir en entier. C'est un peu comme le Pokédex, sauf que là, c'est vraiment, euh, ça tombe vraiment sur l'amitié. Ouvre ton carnet Poképark. Ok, c'est le bouton X. Je crois, quoi. Tu pourras y lire des informations sur les amis que tu t'es fait ou les stats de Pikachu. Par ailleurs, si tu veux arrêter de jouer, il te suffit d'ouvrir ton carnet de choisir sauvegarder. Ah, ça c'est important aussi. Pour pas devoir euh, tout recommencer. Pour enregistrer ta progression et reprendre euh, la fois suivante où tu en étais. Je suis devenu amie avec Pijako. Oui. Tu as entendu ce que je t'ai dit Ah, il veut que j'ouvre le truc, hein, moi je m'en aille. Ouvre ton carnet eh hey, oui professeur Professeur pijapo, Tout de suite À vos heures Voici mon carnet J'ai un ami Le 20 B Et zéro pellicule Ça doit être parce que je dois prendre des photos peut-être On va en faire un souvenir pendant qu'on est Hop Ne vous inquiétez pas les gars On va pas arrêter tout de suite hein. <rire> Non Retour donc ça y est, c'est fait, je peux passer maintenant. Alors, tu, tu as vu mon nom Ouais, j'ai vu. Si tu vois une icône ressemble à un carnet à côté de, du nom du Pokémon qui te parle, cela signifie que ce Pokémon est ton ami. Ça veut dire qu'avant Pijako, j'avais zéro ami, quoi. Wesh, ouais, personne ne veut de moi. <rire> Et si tu deviens vraiment très ami avec lui, l'icône prendra des couleurs les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah ouais, ok. Allez, à plus tard, je vais au Poké Park maintenant. Si tu as le moindre, la moindre question, n'hésite pas à me demander. Attends, j'ai une question, de pars pas. Non, je rigole, j'ai pas de question. <rire> Allez, on va le rejoindre. Il y a quoi ici Regardez. Approche-toi d'un panneau et appuie sur le bouton 2 pour le lire. Les choses qui y sont inscrites te seront sans doute d'une grande aide dans ton aventure. Oui, pour me Mince, je suis en train de sprinter sur le truc. Roi devant Poképark. Si tu te sens perdu au milieu de ton aventure, demande à Pijako. Apparemment, Pijako, il aura vite fait l'arc-en-ciel. Entrez dans le Poképark. Oui. Donc il va y avoir quoi à La grande roue, il y aura toxique, bonsai, et trucs comme ça peut-être. Là, je fais référence à la fête foraine euh, dans ma ville, une fois tous les ans. Ah, il y a le gars et pas euh, sculptés sculpté dans la pierre. Les graphisme, je les trouve excellents. Très joli. Ça me fait penser un petit peu à un Pokémon Donjon Mystère aussi, avec Pijako, tout ça. Une version. Euh... Alors, pas la première version, mais bien que c'était sur la deuxième, il y avait un Pijako dedans bien sauté, je fais des galipettes en plus. Il est mignon là. Il est trop oh. mignon un mignon. Il porte bien son nom. Hein. Pikachu, tu n'as rien non. On t'a suivi avec Salamèche et pouf et on a sauté dans le trou. Mais en tombant, on a été séparés. Ça s'appelle le Poké Park ici, hein Et nous, on... et nous, on se retrouve dans une région appelée la zone végétale. Là. Regarde tout ce verre, ça a l'air super comme endroit. Ouais, ça doit être bien oxygéné. Vous avez l'air très amis, bienvenue au Poké Park. Ah si, j'avais jamais un ami, et sans la mèche. Tiflouf donc, avant rempli Ils sont pas écrits sur mon carnet. Je viens souvent m'amuser ici. puisque vous êtes là, vous devez essayer des attractions. Pour ça, cherchez un Pokémon qui se tient à côté d'un panneau. Et dites-lui que vous voulez participer à son attraction. Je vais retrouver Germignon. Ok. Puis coup, il est là. Aïe ah, aïe oh, Regardez il y a Bulbiza. Il y a lui là-bas la là poireille. Tortipousse. Ah je vais aller voir Bulbiza. Et il y a Germignon aussi. Bilbi, Bilbi, dana. tu veux jouer à l'attraction du secours Pas question. Pourquoi pas question Dans la zone végétale, c'est interdit de participer aux attractions et d'aller dans les autres zones. Mais si on est discret, Monsieur Florizard, le maître de la zone, n'en saura rien. Allez, je te laisse jouer. Ne le répète à personne, hein Il y a une attraction, mais c'est interdit d'y jouer. C'est idiot comme règle. Pikachu, essayons Dans mon attraction, tout le monde fait la course. Tu gagnes si tu dépasses la ligne d'arrivée en atteignant l'objectif. Normalement, ça coûte 5 baies de faire un secours sprint. Okay. Mais pour le moment, je ne te demanderai rien. Parce que tu es mon premier participant depuis longtemps. Tu veux jouer au secours sprint Bah écoute, ouais, je veux bien tester. OURA Tant mieux Traverse la piste forestière. Atteins la ligne d'arrivée le plus vite possible. Objectif 10 secondes Ok, on va Secoue la télécommande, oui, dès le signal du départ. Plus tu la secoues, plus tu vas vite. Oui, donc ça va être fatigant. Hein. Je vais être essoufflé, moi, dans 10 secondes. Choisis un ami. Ben, vu que je suis je peux comme choisir moi-même... Hein. Ah là là, il y a du choix. Il hein. y en a plein de bien. On va surtout pas magique, à contre... Il faut pas abuser.. Ah lui, j'adore. Ah vas-y, je prends lui Attendez, il y a un ah, c'est aussi. Ah, je peux pas... Je peux pas les prendre. C'est que Pikachu pour le moment. Bon, bah écoutez. Parti. Hey, je suis dernier. <rire> Vite. Et en plus, les gars, je saute en même temps pour de vrai, je vous jure. Ah, j'ai réussi. Ah, je suis parti dernier. Je suis arrivé premier. Oh là là. <rire> <rire> j'ai fait le kangourou en même temps. ont réussi. Yes. 100 ouais. Je vais pouvoir faire des provisions là en nourriture. Je peux peut peut-être hiberner. Hein. Après, je sais pas si Piquetule mange que des baies. faut changer un peu, il faut varier le repas. Bravo, tu as réussi C'est toi qui as remporté l'épreuve cette fois. Mais sache que les Pokémon qui sont devenus tes amis peuvent aussi participer aux attractions. Ah, et aussi... Si, es amis, si, ti, si tes amis, si si tes gagnent, c'est compté comme ta victoire. Ah ouais, c'est cool ça. Par contre, faut pas qu'ils perdent, alors. <rire> parce que c'est tes amis, tu vois. Et puis ensuite, reçois ça. Tu as récupéré un éclat de prisme. C'est joli, hein. Je surveillais l'attraction quand c'est tombé du ciel. Après, j'ai rêvé de Mew qui m'a dit qu'il voulait que je le donne. À la première personne qui réussirait l'attraction. Donc c'est à toi. Ouais. Tu es devenu ami avec Bulbiza. Ouais. Et toi là, oh Harco il est mignon. Tu as fait, tu as fait C'est hein? interdit de participer aux attractions, tu le sais. Mince il nous a vu. Suis-nous, on va t'emmener au commissariat. Non, <rire> On va t'emmener voir le maître Florizard. Hein, ah, quoi, je veux pas. Oh comment il Comment il l'emmène, Germignon Le pauvre. Oh non C'est ma faute, c'est moi qui vous ai poussé. Je t'en supplie, sauf Germignon. Ouais, tout de suite. Moi aussi je t'en supplie. Frérot est allé voir Monsieur Florisa à, à Tibdi. Il se trouve de l'autre côté de la rivière, derrière un grand portail. D'ailleurs, pourquoi ils ont emmené Germignon et pas moi Parce que moi aussi, du coup. Enfin, euh... voilà quoi. Bon, bah, bon. du coup, on y va tout de suite. C'est une petite urgence là, hein, donc. De, de l'autre côté du pont. Alors, non seulement tu t'as participé, participé à une attraction alors que c'était interdit, mais en plus tu l'as réussi, tu es complètement barré. Quoi Tu veux savoir où est Germignon Alors j'aime bien Arco, mais là il a pas l'air très... <rire> très gentil. Hein? C'est pourtant évident, auprès du maître Florizard. C'est qui ce Florizard Bref, de l'autre côté du pont quoi, tu veux passer <rire> Ah je sais si tanti pousse décrocher un super temps ou ce coup sprint, un temps qui lui ferait décrocher un bonus. Pour aller plus vite, appelons ça un temps bonus. S'il fait ça alors, j'accepterai de te laisser traverser ce pont. Bah il déteste courir donc t'as aucune chance à. Ah. Ok. Donc là je peux pas passer les gars, par moi. J'aime bien oh, là il est pas très sympa. Je vais faire tous les trucs moi en attendant. Quoi que je fasse attraction de bulles bu bizarre non, genre, non, je veux pas. Ah, c'est pour aider ton ami. D'accord. Si tu me vas à la course, on sera amis et j'irai au, au secours sprint pour toi. On fait la course Yes. D'accord, on y va. Ah, je vais devoir refaire le kangourou, là. Non, oh, c'est autre chose. Ah, c'est comme tout à l'heure, là, avec Pijako, ok. Oula. C'est bon, je l'ai En fait, je remplace un peu la Pokéball. on Tu m'as bien envoyé voler. J'ai encore l'impression de flotter. Quand on joue comme ça... D'autres Pokémon peuvent en entendre parler et venir voir par eux-mêmes. Et maintenant, on est des amis. Je vais courir au secours sprint. Et comme on est amis, tiens, prends CB. baies. es de nous et parti pouce Eh ben.. Pach, Pachirizou veut s'amuser. il veut s'amuser. Il y en a du monde. Ben on va on va aller leur parler. Hein. Tu connais l'attraction du sautant en liane Bah non, je suis nouveau. Mon petit frère et moi, on adorait y jouer. Mais elle est fermée pour le moment. Et toi On fait la course Ouais. Je m'en doutais qu'il voulait faire la course. Moura, essaye de m'attraper. Ouais, attends-moi, la petite écureuille. Oui, j'y suis C'est bon J'ai perdu Oh, mais c'était rigolo Dis, tu veux bien être mon ami Si tu as besoin de moi, je serai là pour toi Bon, donc du coup, voilà, un ami de plus. Il y a, il y a qui encore quand Pokémon par là Dans les parages parce que c'est fait... Ah, lui Défie autant de gens que possible pour devenir leur ami. Toute cette excitation... Ah non, mais lui, on lui a déjà parlé tout à l'heure. Il peut être attiré d'autres Pokémon qui sait. Dis, on fait la course Ah non, on n'est pas bien encore alors. C'est bon, on va faire la course. Alors, attrape-moi Voilà. Ah c'est pas compliqué hein. Peut-être qu'en euh, avançant dans le jeu, peut-être que ce sera de plus en plus dur, je sais pas. Tu m'envoyais voler. Tu es vraiment très fort. Soyons amis. <rire> on oh, s'est bien amusé Et si on fait plein de bruit, qui sait, on attirera d'autres Pokémon. Ah j'allais oublier. Tiens, des baies. Ah, on est du pio. Lixi. On va, on va chercher. Hein. Est-ce que je peux aller avoir Bref, il faut pas hésiter, je pense aussi, à fouiller dans les. Tiens, mais il y, y a deux Lixi ici. Hey, je peux foncer dedans. <rire> je savais pas que si je pouvais foncer dans les Pokémon. J'ai perdu l'extrait de vue, mais je suis fort, alors c'est bon. Si tu le croises quelque part, dis-lui bonjour de ma part. Hmm, tu veux faire la course Oui. Alors Eh, hey, Il est parti en avance, tricheur. Ah, je me suis bien amusée, j'adore courir. Voilà, il... Genre, il a eu le temps de s'amuser en 5 secondes. <rire> Tant pis si j'ai perdu. Appelle-moi pour le, le la secousse spring. Je suis sûre que je peux faire de bons temps. Est-ce que je peux avoir un deuxième mixi Mince. Euh, je voulais pas te foncer dedans, excuse-moi. <rire> on a entendu parler du Poké Park et on est tous venus. En fait, je crois que je me suis fait deux Amelix en même temps. Il retenait le meilleur score de chaque Pokémon. Ça s'appelle son record. Dis, on fait la course Ah non. Du coup, du coup, je Il faut bien que je le fasse aussi, si je veux voir. Ok. Ah, il y a un manzaï là. Décidément, t'es fort. Donc voilà, il fait. J'ai vu un mandzai. Alors, j'ai vu un élu aussi que j'ai pas encore. C'était où je l'avais vu Ouais, je vais retourner à bas parce que j'ai pas tout J'ai pas tout vu je pense. Ah, je peux foncer dans ça aussi. Ouais. Prends. Ah, je peux pas le prendre. Ah si. Ah ouais, mais je sais pas quoi ça sert en fait. <rire> ouais, je me demande si c'est pas un genre de pont ou un truc comme ça. Donc, je vais essayer pour voir. Est-ce que je peux sprinter avec Non. Si je mets ça dans l'eau, ça fait quoi Oh, ça va pas dans le. Je sais pas du tout à quoi ça sert. On sera le bientôt, je pense. Non, là aussi. Bon. On le prendra plus tard. Non, je, je retourne sur mes, sur mes pas, pardon. Je vais regarder par là-bas. Ah, un queue-noteur. On se le fait. Quel ennui. Les Pokémon de Florizard montent la garde à l'entrée du pont et je ne peux pas appeler mes amis. Ils sont vraiment très stricts concernant les gens de dehors. Pourquoi il veut pas il veut pas qu'on se fasse en, en course Ah c'est bien le seul qui le demande pas. Ok bizarre. Bon bah je vais chercher ailleurs. Hein. Tiens, il est à bas les On dit qu'avant le Poképark, on dit qu'avant le Poképark était une boule de debout au fond des océans et aucun Pokémon ne pouvait y vivre. J'espère qu'il ne va pas redevenir comme ça. Mmh, tu veux un duel Ah bah oui. Pour ça que tu es venu. Ah, alors commençons. Ça... Un duel est un type de défi où chacun utilise ses capacités pour gagner. Ah, ça ne fait pas été pareil que l'heure. Pour réussir, il faut épuiser l'énergie de l'autre avant que le temps ne tombe à zéro. Si tu n'y arrives pas, tu perds. Okay. Si tu reçois des coups et que ton énergie tombe à zéro, tu perds aussi. Tu peux lui foncer dessus ou utiliser ton tonnerre pour faire baisser son énergie. Sa jauge d'énergie ainsi que sa, la tienne apparaissent à l'écran. Pour ne pas perdre, il est très important d'éviter les attaques adverses. J'aime pas l'eau en plus. tonnerre Merde, c'est pas le bon bouton. Non, non. <rire> Je me suis.. Je me suis euh... Voilà. Mince. Ah. C'est mon premier duel. Mince. Hein. Je, je visse pas dans le bon. C'est bon, je l'ai. où je l'ai, c'est bon. J'ai perdu, mais c'était bien. Soyons amis bien euh, d'attaquer comme ça ça change de, des autres jeux pokémon tous les ninupiots du pal sont aussi devenus tes amis ah ouais entendu ça Et attends je peux te monter sur la tête mais non on vient, on vient d'en faire un duel je voulais juste te monter sur la tête ah mince j'ai foncé dedans c'est ce bouton là. Ah, je peux voir. Mais j'aime bien foncer dedans. C'est GTA façon plus tendre, un peu plus tendre Je veux dedans. Alors. Ah là, c'est Oula, c'est un arbre. est ce qu'il y a encore là ouais. Je regarde s'il n'y a pas de Pokémon que je n'ai pas encore fait. Il y a une caisse là aussi. Une baie ou un truc du queue. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Je crois. Ah, là-bas, là-bas, les gars. Confrex. Oh, J'ai faim, tu tu peux plus bouger. Je peux plus bouger. Je sens une grosse baie cachée dans une caisse. Casse des caisses et donne-moi une grosse baie. Je peux pas le faire toi-même. Fosse dans les caisses pour les casser. Oui, je sais le faire, je sais le faire, je sais le faire. Je l'ai fait plein de fois, ça. Et après, il va devenir mon ami. Oh, une grosse baie. Attends, je la mange. Non, je rigole. Je t'ai pas dit d'aller voir Elle sent bon ta grosse baie Tu me la donnes Super merci Ah c'était bon Je suis ton ami maintenant Au fait faut que tu saches Il y a plusieurs types de baies Dans le Poké poképark des baies vertes, des rouges, des dorées. Ah les baies dorées. Ah ça c'est la vie. Hein. <rire> c'est les plus rares. Un que c'est la vie. Hein. Trop plus. Ah il y a un nouveau. Donc voilà en fait ce qu'il faut faire là c'est se faire le plus d'amis possible euh, avant d'aller revoir Arco. D'après ce que j'ai compris. Là. Euh, le gros Pokémon qu'on a vu d'Orkyo c'est. Ah c'est pas lui là-bas. Voici oh, si c'est lui. On voit de l'ombre. Aïe <rire> Tu m'as fait mal. Ah, allez. Tu sais, je commence à avoir faim. Tu ne voudrais pas m'apporter une grosse bête à toi aussi. Je t'ai vu en donner un. un une à un pokémon tout à l'heure je peux attendre le, la prochaine fois que tu viens dans cette zone ah, il faut que je trouve une grosse bête encore moi les gueules bah je sais pas où est-ce que je peux trouver d'autres là hein, ben. je pense que j'ai regardé partout déjà moi j'ai vu que des bouts de bois là pas encore à quoi ça, ça pour le moment je pense que j'ai fait tous les pokémon et toutes les caisses donc euh, je vais regarder encore un peu voiture non non j'ai tout fait On va se mettre euh, là où il y a Arco là. Parce que là du coup je pense qu'on est rendu euh, là. On verra bien après si... Attendez, juste euh, regardez par là là si on... il n'y a pas quelque chose. Je ne suis pas allé par là encore. Ah les gars je ne suis pas allé par là encore. J'ai pas vu. J'avais pas vu ici. Regardez c'est joli, on a une belle vue hein. Magnifique. Ah, je viens s'il y a des... Ah bah il y, y a des baies ici <rire> Je savais pas qu'en fonçant dans les arbres. Il euh... n'y en a pas d'autres Non, ouais, il n'y en a pas d'autres. Enfin, Apparemment. Ah il y a un piaf avec ici. On se fait ça. Mm -hmm. Maître Fleurizard, le maître de cette zone, m'a chargé de surveiller ce parcours. Ah, donc il veut pas de. Bon, il veut pas devenir mon ami, apparemment. Ouais. Après, les gars, euh, quand, on... quand je serai là où il y a Arco, je ferai une sauvegarde. Et on arrêtera là pour la première partie du jeu. Là, je regarde encore autour. Euh, parce que, comme j'avais pas vu ici tout à l'heure. Il y a peut-être des choses. Attendez. Est-ce que je, je voudrais bien grimper sur les trucs <rire> Ça fait un petit bruit de tambour à chaque fois. Je peux que Ça me fait penser. Ah Merde J'allais dire, ça me fait penser à un jeu de Rayman. Bon bah par contre, je me suis tollée. On va le faire. Oh. Non, Pikachu là Obéis Pikachu, t'es pas gentil. Faut être sage. On va y aller un peu plus doucement parce que... C'est vrai qu'avec les flèches, c'est pas terrible. Avec un joystick, ça aurait été mieux. trop vite Eden, la patience de Eden <rire> oh non <rire> bon bah on remonte mais j'ai ouvert, ouvert un truc je sais pas ce que c'est peut-être une baie pour euh, Propus, je sais plus c'est quoi son nom Triopus, un truc comme ça le gros Pokémon qu'on a vu tout à l'heure allez doucement Arrête ah, de wigner avec s'il te plaît, merci. Non ah, C'est pas vrai Non mais sérieux les gars avec les flèches c'est pas. c'est pas terrible. Il y a des trucs qui sont pas terribles. La jouabilité est moyenne quand même. Avec une manette classique, ce serait mieux. Là, je suis avec la manette. Oui, euh, c'est pas, c'est pas terrible, franchement. Des obstacles comme ça. Où... Oh, Excusez-moi, hein, mais je peux pas plus vite que ça. <rire> on dirait que je danse là. Et hey, Pikachu, on est pas dans le Jazz Dance là. Hey, Imaginez un Jazz Dance Pokémon. On peut-être peut sortir ça, ces quatre. Oh non, c'est pas vrai oh non bon on refait patience on y arrive bon mais ça c'est un sacré défaut quand même. il faudrait vraiment prendre une manette quoi alors attendez il y a Fabel qui m'énerve il ne fait que de crier depuis tout à l'heure hop C'est vraiment moche ça, par contre, mince. Bon, on va y arriver, les gars. Attends, tout ça pour une baie, sérieux? Attendez. C'est où le, le, le commencement là? Ah, mais je t'avais demandé, je voulais grimper là. ça fait ça fait moins cinq fois là je le fais bon on va y arriver mais franchement avec les flèches c'est vraiment nul quoi Et là je commence à avoir mal au doigt à force de le faire bon on va y arriver bon, on va y arrive tout doucement Ouais, ça c'est le genre de choses qui m'énerve dans les jeux la, quand la jouabilité n'est pas terrible euh, voilà. donc sinon euh, sinon il euh, n'y a pas de sous-size mais là mais là euh, c'est un endroit euh, par contre un peu chou voilà c'est bon alors, je sais pas si c'est vraiment une baie, ça... Oh, je vais foncer dans les arbres. Euh, non, c'est sur l'arbre que je vais foncer. Il <rire> n'y bon, a, a pas d'autre truc qui tombe. Je vais aller voir le gros pokémon. Non, mais je pense pas que c'était une baie, par contre. Je pense que c'était autre chose que je viens de ramasser. va vous passer quoi Il était ouf Pokémon Ah là Est-ce que c'était bien une baie Apparemment, c'était pas une baie. Hein. Ah mince, je suis deg. Bon bah je reviendrai te voir plus tard. Hein. Bon du coup je vais sauvegarder là où il y a Arco. Mais par contre les gars je sais pas si c'est encore bon. On verra ça dans la prochaine partie. Je sais pas si je pourrai passer tout de suite. Donc, euh, voilà. Alors pour sauvegarder. On avait dit d'aller sur le livret. Oh là Non <rire> J'ai pas appris sur le bon bouton. Non seulement tu as participé à une attraction alors que c'est interdit, mais en plus tu l'as réussi. Du coup, on va, on va faire un T'es complètement barré. Ah, il m'a dit les mêmes choses tout à l'heure. Si Tonty pousse décrocher un super temps ou ce coup sprint, un temps qui lui ferait décrocher un bonus. Pour aller plus vite appelons ça un temps bonus, s'il fait ça alors j'accepte oui mais il m'a dit ça déjà tout à l'heure bon apparemment les gars oui euh, bon c'est un accident hein. j'ai foncé dedans j'ai pas pu plier sur le bon bouton alors, apparemment on n'a pas fini euh, il manque des choses ici donc on y reviendra sur la partie 2 alors et c'était ce bouton là alors, donc on a 9 amis, 340 bays, alors je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à donner une bête alors. à l'heure. Puis les cubes zéro. Attendez, je regarde ici. Ah voilà, c'est affiché la les amis. En gros faut que, attendez, j'essaye de comprendre en fait. Je dois m'en faire 28 amis, c'est ça Bon, on verra. En tout cas, moi, bon, j'ai pas vu d'autres Pokémon dans le coin là, donc, euh... donc, ça Fais-tu progresser ta progression donc, Pour le moment, c'est trop tôt pour donner une note euh, de satisfaction, euh, de non satisfaction pour ce jeu. Donc, euh, mais euh, je trouve pas mal quand même. Alors, juste euh, le petit problème que j'ai eu tout à l'heure avec euh, la jouabilité, mais sinon. Euh, Sinon le jeu est sympa je trouve assez ah, Pokémon hein, en plus donc euh, vu que je suis fan euh, c'est forcément euh, <rire> bien quoi bon alors de oui et voilà les gars on va se retrouver pour la prochaine partie Je vous dis à bientôt N'oubliez pas de vous abonner et de partager à partager un max Salut les gars